Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 75 de Stage 1 Et nous allons jouer Harry Potter, on va continuer l'épisode 74 Et on va jouer Harry Potter donc euh, le numéro 7 et la deuxième partie Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2 Warner Bros, Bright Lights, toujours les mêmes développeurs, éditeurs Alors ouais, C'est un truc, ils ont fait quelque chose de joli Voilà, donc appuyez sur Entrée pour lancer le vœu. Ah c'est joli quand même. Regardez les éclairs. Bon, voilà. Alors on va faire un mode histoire. Mais on va regarder les options avant. Alors, paramètres d'affichage, parce que j'ai des problèmes avec la qualité. Alors on va on va on va, on va se mettre. Euh... On va se mettre en niveau moyen, voilà. Non parce que je sais pas, suivant la vidéo, euh, ça peut... des fois il y a des décalages de son comme j'avais eu sur la première partie. Donc pour éviter d'en avoir, on va faire ça. Donc nouvelle partie, oui j'écrase l'ancienne. Toute progression se sera perdue. Normal, avance expert. Non, il n'y a pas facile. On va prendre normal. Rester à l'abri pour éviter d'être touché par un Andoloris. Conseil du jour, bonjour. C'est comme euh, éviter de sauter d'une falaise. Alors, c'est un peu long. Le sort ne n'affiche pas les dégâts, mais très utile pour laisser un bouclier. Hmm. D'accord, oui, non, d'accord, je, je, je suis un peu pas réveillé du tout. Oui, c'est pour euh, contrer les, euh, les boucliers. Pour casser les boucliers, on utilise Expediarmus. Utiliser souris 2 pour viser avec une précision accrue. Donc ça, ce sera comme le premier, la première partie. On utilise le clic droit pour, euh, pour viser mieux donc c'est la cinématique. Gripsek, j'ai besoin d'entrer dans Gringotts, dans une chambre forte. C'est impossible. Tout seul, oui. Avec vous, non. L'épée de Gryffondor est mon prix. Gripsek, cachez-vous sous la cape d'invisibilité. La chambre de l'Estrange renferme un orcrux. Il faut le trouver c'est le seul moyen d'éliminer tu sais qui Hermione, comment on va détruire les Horcrux si on donne l'épée à Gripsek Il ne nous aidera pas sans elle. Et puis, il ne l'a pas encore. Hein C'est bon L'effet du polynectar n'est pas éternel. J'espère qu'Harry sait ce qu'il fait. Madame Lestrange... En quoi puis-je vous être utile J'aimerais voir ma chambre forte. Voulez-vous me montrer votre baguette Et pourquoi ferais-je ça Ils savent que ce n'est pas béatrix On les a prévenus. Impero Très bien. Si vous voulez bien me C'est quoi Devant nous J'aurais dû m'en douter yves Qu'est-ce que c'est oh, Hermione Ron Vous êtes redevenus normaux Quoi La cascade des voleurs Elle efface tous les enchantements Mais que je peux savoir ce que vous fabriquez tous ici Car Impero Rendez-vous à la Chambre Forte, Harry Potter Gripsec et Bogrod vont prendre le trajet le plus direct pour la Chambre Forte. On doit se débrouiller pour les rejoindre. Ça y est, on a la main, on peut jouer, c'est parti. Donc euh, on les suit avec donc euh, les flèches, j'ai tendu ma baguette, tac, alors, utilise la souris pour regarder autour de soi, voilà, la pivoterie, alors, donc c'est euh, le même principe que le premier, alors, choup choup choup, qu'est-ce qu'on doit faire, on doit, on doit aller voir la chambre forte de Bellatrix Lestrange pour récupérer euh, le, la, coupe, la coupe de Cerdeg ou la coupe de je sais plus quoi, euh, D'ailleurs j'ai un peu honte parce que c'est quand même quelque chose que j'aime bien Harry Potter. Euh, donc c'est un orcrux comme si vous avez suivi l'histoire, il faut détruire tous les orcrux. Donc là on va essayer de récupérer celui-là. On est dans Gringotts, la banque des sorciers. Et normalement c'est censé être l'endroit le plus sûr de tous les temps. Et on est arrivé à rentrer comme des dieux. Donc voilà. Hein, hein, donc là je suis en fait les, hein, les petits hein, machins blancs. Là. Il faut que je... Il faut que je suive... Ah, utilise espace pour te mettre à couvert. Alors, ah d'accord c'est bon voilà. Hop là Ils font quoi Donc là ils, je sais pas, ils, ils vont dans leur coffre mais c'est surveillé il y a deux gardes Est-ce qu'on va essayer de passer Voilà tu as obtenu le sort stupéfixe Utilise ce rudeau pour lancer le sort Les voleurs D'accord, j'ai tendu le bras, il savait que c'était les voleurs. Ah, Par contre, c'est pas top pour viser ça. Bon, vous remarquez quand même que Ron s'en prend plein la tête, mais il dit rien. Voilà, bon, on va se lever, ça va aller mieux. Voilà. Les deux gardes, ils sont out. D'ailleurs, ils disparaissent quand ils... Ok. C'est des gardes... des gardes virtuels, peut-être Hop là... Donc on a obtenu le petit viseur maintenant, on peut lancer les petits sorts stupéfix. Donc qu'est-ce qu'il faut faire là D'accord. Il doit y avoir faut avoir attendre qu'Hermione arrive à la porte pour, pour l'ouvrir. Ai Remarquez qu'elle elle ouvre ça avec un alohomora, le sort que tout le monde connaît depuis la première année de, de Poudlard. Voilà, c'est super la sécurité quoi. Il me semblait vraiment qu'il y avait des trucs plus, euh, quoi, plus protégés que ça, qu'un Alohomora, mais ils ont okay. pas dû vouloir se casser la tête sur le jeu. Alors, espace, espace, putain, mets-toi à l'abri Ok, d'accord. Eh ben oui, mais ça voulait pas se mettre à l'abri. <rire> Il m'engueule mais euh, j'ai appuyé sur espace. Hein. Ça faisait rien du tout. Ah, ça y est, ils nous tirent dessus, ils nous ont trouvés. Donc là, il y a des gens. Hop là. Donc vous remarquez la taille du viseur au milieu qui, euh, qui rétrécit. Euh, plus elle est petite, plus c'est précis. Et quand on tire en rafale, eh ben, elle grossit de plus en plus. Et à la fin, vous touchez que dalle. Donc il faut pas non plus abuser du clic, abuser du stupéfix, on va dire. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici Non. C'est quand même assez géant un euh, gringot. Il quand même beaucoup de. Je me demande d'ailleurs comment, comment ils ont pu construire une banque euh, au milieu de tout ce bordel. C'est une grotte carrément. Ils l'ont enterrée la banque. Donc faut aller là-bas. Euh, je crois que les points. Les points là c'est pour enregistrer ou c'est des points étapes. Quelque chose comme ça. Il faut qu'on se cache. Pourquoi il faut que je me cache Ah d'accord, il y a des gens qui arrivent. Ah <rire> Ils m'ont vu. Ils étaient pas bien cachés. Voilà. Lui, il est out. Il y en a deux autres. Il y en a un qui est caché là-bas au fond. Et voilà. Il n'y a plus personne. C'est bon. Plus personne me tire dessus. On peut sortir. Alors on continue. C'est quand même bizarre de voir des gardes de partout alors qu'ils sont censés utiliser les rails. Les mecs ils se promènent comme ça. Ok, je veux bien qu'ils fassent des jours de garde mais bon. Vu la taille immense du machin, nous en ont pour un moment. D'ailleurs, la moitié des routes sont bloquées, il n'y a qu'un chemin possible. Tu as obtenu le sort Protego. Ah ça, ça veut dire qu'ils vont tirer en rafale. ça. Alors, il n'y a personne là. Espace, on sort. Attention, Harry, On ne peut pas passer. Regardez-moi ce mitraillette. Comment, comment on peut lancer autant de sorts en, en quelques, en une seconde Regardez, il me tire dessus. Alors, Protego qui est plutôt pratique. Attention, ça va me protéger contre toutes ces attaques de fous. Là, je me recache. Hop là, et là, on va le dégommer. Voilà. Parce qu'on pouvait pas le dégommer d'assez loin. Lui, pourtant, il nous visait comme un fou. Une mitraillette de, de sorts, Incroyable. Il y en a un autre là-bas. Regardez, regardez le nombre de sorts qu'il lance. à la... C'est pas possible, ça. C'est humainement pas possible de lancer autant de sorts en... De machine de guerre, donc là, il va falloir avancer avec un protégo parce que on va avoir de la peine à viser. Alors, ils arrivent à casser mon, mon protégo à force de me lancer des sorts. Je me prends un peu trop de sorts dans la tronche, ils sont, ils sont juste là. D'ailleurs, il, il a reculé. Il en a pas marre de me viser comme ça. Lui de psychopathe du sort, l'autre il mangeait un toutes les trois secondes et euh, l'autre il mangeait euh, 600 à 600 secondes, hein. 600 sorts dans la tête. Hop là, mais <rire> d'accord, donc j'étais tout seul. Hein. Hermione et Ron ils étaient derrière. Hein. Vas-y, Harry, fais-toi dégommer, nous on attend. Et non, l'autre là-bas, hop là, il est mort, enfin il est mort, il est stupéfixé. D'ailleurs, il disparaît donc euh, il se réduit en cendres. Hein. Allez savoir, regardez. Pouf, il n'y a plus personne. Alors clairement, normalement, il devrait y avoir des corps, si vous voulez être réaliste. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu le faire, c'était peut-être lourd, je ne sais pas. Graphiquement, de laisser des corps par terre, c'était peut-être compliqué. Donc bon. Allez, pouf, il disparaît. C'est peut-être pour faire plus magie. Peut-être l'effet magique de disparition du corps, mais bon. Encore une fois, je ne vois pas l'utilité, on ne va pas débattre là-dessus. Euh, donc, on continue. Qu'est-ce qu'ils me disent, là Fais attention. Ce pont n'a pas l'air très stable D'accord il passe sur un pont De pierre Et moi Comme par hasard, cliché Je peux pas passer parce que ça se détruit quand il passe On peut pas se détruire Avant ou après qu'on soit passé tous Donc voilà Moi je me démerde Ouh là là ça ralentit Voilà j'ai atte attendu un petit peu Il y a eu un ralentissement dans le jeu Incroyable Donc voilà ça va mieux On sauvegarde ici je crois Oui voilà Alors Moi je suis resté en haut Et d'accord il va falloir que je retire dessus Ouh là là, Je suis pas du tout précis là On va peut-être attendre un petit peu Ouais ça sert à rien je vise personne hein. Avec un viseur aussi gros Avec un viseur aussi gros C'est pas la peine de Voilà Là c'est mieux Lui aussi Lui aussi. Il faut juste attendre hein, parce que si vous insistez trop, de toute façon ça sert à rien, vous visez que dalle. Lui, il est KO. Lui aussi. Allez, on va attendre. Voilà. Voilà, et lui, il en arrive tout le temps quoi. Il y en a encore il en a... Non, il y en a encore, j'ai cru qu'il y en avait un qui était apparu. Et lui il était caché, ah, bizarrement. Hop là, au moins ça me permet de rejoindre René Hermione. Même si je me suis cassé la tronche. Donc il y en arrive encore de là-bas. Il y a un nombre de gardes assez hallucinant. Ah. Je sais pas si ça fait mal, je stupéfie. Apparemment, oui. De toute évidence, ça doit leur faire un, un petit peu mal. Alors, oh bah oui, continue Si Siron avance et Hermione aussi, c'est que je peux avancer tranquille. Donc ils viennent de là-bas à droite. Voilà, on va pas trop se presser. De toute façon, ça sert à rien de tirer en rafale. Autant tirer quelques petits coups. Au moins, on est sûr de toucher. Et au bout de 2-3 coups, de toute façon, ils, ils tombent par terre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver Oui, il y en a d'autres. Allez Rêve Ah lui il a pas peur, lui il se met en plein milieu. Hop là. Et il a encore un là. Allez, sors Il a pas de couilles ou quoi Sors voilà. Allez, allez Espace donc c'est bon, je peux sortir. Ah non, il y en a encore. Il y en a toujours, quand il y en a plus, il y en a encore. C'est toujours l'effet axe de tout à l'heure. De tout à l'heure, non, de, du premier épisode. Mais <rire> j'ai dit n'importe quoi. Il faut savoir que mes épisodes, je les enregistre euh, par foulée, en gros. Euh, on va dire par jour, je dois en enregistrer 3 ou 4, euh, histoire d'avoir de l'avance sur... Euh... Voilà, donc... Euh, donc. Euh... Et puis au fur et à mesure, aussi j'ai de la place aussi. Parce que d'en faire trop, hein, j'ai plus de place Donc voilà, Hermione ouvre la porte Voilà, protège Hermione pendant qu'elle ouvre la porte Donc a, voilà, bizarrement, il y a encore des ennemis qui viennent Donc, moi, bizarre, Je reste au milieu, comme un kamikaze Allez, tirez-moi dessus, s'il vous plaît Voilà Il y en a encore Ah bah là, je vise rien du tout avec un viseur aussi gros. Allez, voilà. Et Hermione, elle a ouvert la porte. Ça, c'est fait. Donc, on continue. Oui. Ouh là là. Point de passage. Donc, ça sauvegarde. Ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on va... Qu qu va voir donc pour l'instant. Ah là il y a encore du garde. Oh là là. Il y en a de partout. Ah, lui il était discret mais il, il, avançait à, il avançait à découvert. Lui, il est KO lui. Il va pas tarder. Allez Il apparaît toutes les. Toutes les tous les 3 ans. Allez, vas-y. Voilà. Il a pas envie de crever, allez, voilà, ça c'est fait, ensuite qu'est-ce qu'il faut Allez, là il y a des portes, est-ce qu'on peut Ouh là, là. j'ai une mitraillette là-haut, postée, postée en haut. Ensuite un protégo parce que sinon on va s'en prendre plein la troche. Pourquoi, ça ne... Pourquoi il ne Pourquoi il meurt pas je le vise bien, regardez. Lui par contre il me touche. Je peux pas viser mieux que ça. Hein. Ah c'est bon, voilà. Il est... Ah il a encore un.. Encore une mitraillette géante. Humaine. Allez on a même le bruit de la mitraillette quand même je sais pas si vous avez entendu mais on a, on a le bruit quoi et je le touche bien là quand même ah là c'est bon pour moi qu'il ait eu mais on va dire qu'on y a participé alors il se passe on sort oui on est bientôt arrivé à la chambre forte mais je pense pas qu'on y arrivera dans cette vidéo encore des, encore des gardes Alors eux, ils avancent à découvert. De toute façon, ils n'ont pas trop de cachettes. Voilà. À la chaîne. À la queue le. j'ai envie de dire, même d'ailleurs. Rejoindre la chambre forte. Espace. Ça descend, ça descend. Non, on est descendu quand même bien, bah, depuis tout à l'heure, quand même. À force de descendre un peu de brouillard histoire de que ça rende un peu plus un... un peu plus... Ah non c'est du brouillard c'est des cendres qui volent c'est un dragon voilà il y a un dragon là bas et Ron quelle est pétoche un gros gros dragon pas beau point de passage ça sa sauvegarde alors ouais mais je pense qu'on va pas aller bien plus loin on va on va vous laisser euh, aller chez devant devant ce dragon un Gros dragon qui fait du feu voilà donc ce sera tout pour harry potter 7, deuxième partie